Samedi et dimanche... Je sens qu'on va trop rigoler Quand t'as pas trop la pêche, pousse le délire au maximum C'est trop de la boule de riz, ça Au menu, une bande de héros bêtes et méchants Tu connais le dicton Mieux vaut donner yeah. que recevoir Une belle petite claque contre la mauvaise humeur J'ai adoré, c'était génial oh Méchamment drôle Samedi et dimanche, 17h... Sœur Gulli